Euh, ok. Je vais mettre défenseur. Donc il y a des équipements. Les attaquants ils ont et des on attaque, équipements oui. au tout début. Je mets en attaquant Ok. Ouais. Avec euh, Rastaman Ouais. Comment on se met en attaquant La bannière. Faut cliquer dessus et moi, choisir rouge. Le, le rouge. Enfin, la laine rouge dans la bannière. Voilà. Je sais plus comment je. Non, non, oh non, mince non. Il est revenu. J'ai des messages de mort que je voudrais plus avoir. Euh, tu fais T, es. t, es, t, es, t es, je crois, un truc comme ça ouais. Point de navigation vidé Terminé Ok c'est bon Et Du coup Mei il va être avec une équipe ou l'autre On va voir Venez 3 vs en def, Lily est très fort Oui mais si je suis seul à être très fort Ah bah il est parti <rire> Comme ça ça règle le souci. comme ça au moins mais il a intérêt à revenir s'il veut jouer avec nous parce que ah. bah, sinon euh, il sera pas avec nous et puis voilà hein. ah. mm -hmm. alors ce que tu peux faire euh... pour euh... ah bah non on est attaquant j'ai rien dit donc pour euh, donner un petit avantage aux défenseurs ils ont une minute d'avance sur nous et après on a 19 minutes pour euh, aller jusqu'au fond de la carte sachant que c'est une carte toute droite et au fond de la carte, on peut détruire le cœur du château, qui est représenté par des éponges. Faut mettre de TNT ça casse en général, c'est plutôt ça la technique. Je suis pas sûr que le gars avec nous, il connaisse ou pas en fait. Non, il connaît pas. Ouais, bah comme ça c'est équilibré. Euh... Bah, un qui connaît, un qui connaît pas. Oui, mais bon. Louis il a un professeur. Le gars avec moi je peux pas lui parler. C'est vrai, bah tu peux lui écrire dans le chat hein. Il m'a suivi, enfin je sais pas trop ce qu'il a fait, mais. Il vous reste 20 secondes, messieurs les défenseurs. 20 secondes avant que nous n'entrions en piste. Alors, il n'y a pas énormément de nourriture dans nos coffres, mais il y a beaucoup de flèches, pas mal de... enfin, relativement pas mal de blocs. Euh, des arcs et des armures. Des armures en cuir enfin, je Ouais. Si plus. Oui, oui. On a tout ça. Et il y a des bonnes épées en or euh, à droite. Dans un coffre euh, un peu séparé des autres. J'ai des épées en fer enchanté. Ah oh bah c'est euh, très bien, fer enchanté. Et des arcs infinis. Ouais. Prends juste une flèche euh, si je mettais un arc infini. Et tu peux prendre des melons et une pomme en or. Oh monstre, tu tires tellement bien. Il y a l'arc Oh y'a yeah. Oh j'ai mis une musique clairement creepy ah, il y y'a la musique dans le château Génial Tu ne seras jamais, tu ne seras jamais rentré dans le château Oh comment ça, je suis sûr que je vais rentrer dans le château Salut Donc ça c'est les châteaux. Oh Ah il est dans l'eau là-bas. J'ai bouché pas mal quand même. Hein. Mmh. Oh. Si mon pote défend pas c'est un peu la merde. On est d'accord. il défend Par contre il sait pas de se défendre de, de spambo T'es mort où Louis euh, Dans l'eau devant Ah mm. oh, mais je peux revenir Oui tu peux revenir hein. tu, tu peux revenir autant de fois que tu veux C'est juste que tu perds ton armure Qui doit attendre une minute avant de respawn Non je suis juste Si vous n'avez pas défendu, je vais pouvoir casser super vite ah hein. oh, bah c'est fini J'ai cassé le cœur ch du bon, château C'est triste parce que... Ton euh... pote il était pas aussi fort que toi Louis, il m'a bien, dé bien défendu, j'ai un peu galéré à le tuer, j'ai réussi à le tuer quand il était en bas, dans l'eau, tout seul, mais à deux vous défendiez bien, et mon pote il a rien fait, alors qu'il a pris un des meilleurs stuff. Il m'a rushé alors qu'il avait un très bon stuff, il m'a fait très peur, mais je l'ai repoussé à l'arc et il n'a pas réussi à me taper. Ouais, je suis pas sûr qu'il soit très bon en fait. Vous mmh. voulez une revanche Je veux bien être attaquant cette fois-ci du coup. ok. Je sais pas où il est passé. Il fait le jump. Il fait le jump. Ah. <rire> C'est mauvais signe. Ah il a peut-être cliqué sur euh, préparation. Hein. Ah il y a un joueur en ail. Hop. Deux. Ah l'erreur ouais, motive le... Il dit que j'étais derrière la fidèle d'attente, mais j'étais pas dans la fidèle d'attente. Hein. Il m'a menti. Donc c'est nous qui sommes en défense Ouais mais il faudrait qu'il soit là l'autre Ouais Tu veux que j'aille le chercher dans le lobby Il est là, il est là, il est là D'accord, j'arrive Il va peut-être vouloir se mettre avec moi hein c'est que je suis très très fort. <rire> je pense pas qu'il ait de... qu pas... trouvé... Oh ah. non, je pense oh, pas. Tu m'as mis une sacrée flèche au début quand même. Moi ouais. tu T'étais monté sur la muraille. Non, non. Mais oui, mais je suis fort à l'arc. Hein. Ouais. Quand